Bonjour tout le monde, aujourd'hui, le 24 juin 2017, euh, Bonne saint baptiste Donc, euh, on commence comme ça. Écoutez, j'ai écouté euh, un clip euh, vidéo sur YouTube de M. Étienne Chouard concernant euh, le fait que les banques, euh, euh, le président Wilson a tout simplement euh, redonné, donné aux banques à charte privée, le pouvoir euh, américain, constitutionnel américain sur les banques et tout ça. Donc, euh, je commence, je vous lis ça, puis on va voir ce que ça va donner. « L'impôt, c'est du vol. Les gouvernements ne sont pas capables de se faire payer par mois le mémoire de frais de 31 000 qui a été commandé par la juge Brigitte Gouin de la délictuelle Cour du Québec. » de 1988. Cette Cour de droit statutaire est une Cour qui est illégale. Elle est illégale contre les droits civils et contre le droit commun. Par la loi du Québec, LQ 1980, chapitre 39, et par la loi fédérale, LRC 1985, chapitre Z03, et par la loi fictive imaginaire, Aliquid dans latin, de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3, article 1, qui stipule euh, contre l'article 6 du Code criminel canadien qu'il n'y a pas de loi au Québec, alors que l'article 6 du Code criminel canadien stipule que ça prend une loi pour commettre une infraction. Et qu'à cet effet, la loi T16 des tribunaux judiciaires du Québec, n'est pas une loi. Et euh, ça, c'est confirmé par les deux lois que je viens de vous euh, citer précédemment. Et par l'article 482 du Code criminel canadien, que le Québec et l'Ontario ne sont pas des provinces du Canada et n'ont pas de tribunaux provinciaux. Il n'y a pas de tribunal provincial en Ontario, il n'y a pas de tribunal provincial au Québec et l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 avant le repatriement s'appliquait seulement aux provinces canadiennes alors que depuis 1968, le Québec n'est plus une province du Canada. Donc, euh, euh, ils sont toujours... Euh, L'Ontario et le Québec, l'Ontario est toujours le Haut-Canada, à l'instant où je vous parle, et le Québec est toujours le Bas-Canada. Et l'acte de l'Amérique du Nord britannique créait un, les Dominions, un Dominion euh, canadien, donc des provinces canadiennes, c'est la loi sur les Dominions euh, canadiens, euh, donc euh, de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Sans loi, l'Ontario et le Québec n'ont pas de législature provinciale constitutionnelle par le délictuel Parlement du Canada qui euh, habite en Ontario et qui a supprimé par le chapitre 14 de la loi statutaire de 1893 le pouvoir exécutif du Canada de la Reine d'Angleterre. Ce qui a permis au Québec d'adopter en 1897 le décret chapitre 53 de 1897 sans la sanction royale permettant l'application de la loi illégitime, illégale et anticonstitutionnelle depuis 1897 euh, de toutes les lois. Depuis 1897, et ça a permis, et ça l'a accordé aux juges, aux avocats, aux notaires, aux députés, aux ministres, aux comptables, ça l'a accordé l'immunité et l'impunité. Donc, euh, ces gens-là ne sont pas punis euh, pour euh, violer ou pour rendre des jugements ou écrire des actes quelconques sur des lois inconstitutionnelles ou anticonstitutionnelles du Parlement du Canada et de la législature du Québec, même si elles ont été déclarées inconstitutionnelles, parce que la reine n'étant plus là, les lois ne peuvent plus être désavouées. Donc, si les lois ne peuvent pas être désavouées automatiquement, euh, c'est certain que là, euh, on est dans une situation très tragique ici au Canada. Étienne Chouard, c'est un érudit, qui a raison de dire qu'il n'y a pas de dette au Canada et aux États-Unis, et que l'impôt est constitué dans son application par tous les crimes commis par les juges, les avocats, les comptables, les notaires, les députés, les ministres sous la protection des agents de la sécurité publique. Les Américains, avant 1913, avaient une caisse centrale du peuple il n'y avait pas d'impôt avant 1913, donc avant l'impôt de la guerre de 1917, il n'y avait pas d'impôt avant 1913 sur le revenu, explique l'érudit Étienne Chouard. En 1913, cinq banquiers privés ont décidé de convaincre euh, hors la loi l'État national américain de prêter son argent avec des intérêts à cet État national-là, enlevant à l'État national américain, puis euh, c'est de même pour le Canada aussi, tous les pouvoirs d'émettre l'argent et d'avoir le contrôle sur les banques et sur l'argent. Ça a été privatisé. Et euh, par cette décision-là, les prêts euh, que contractent nos gouvernements auprès euh, des banques centrales ne seront jamais remboursables parce que les gouvernements empruntent tous les jours, quotidiennement, de l'argent aux banques, pour financer le système de santé, le système d'éducation, les allocations familiales, euh, vos fonds de retraite et tout ce que vous pouvez imaginer que le gouvernement euh, vous paye à partir justement des prêts que lui accordent justement euh, les banques privées, donc les banques à charte privée qui, elles, n'émettent pas de billets de banque. Ils fabriquent de l'argent scriptural sans provision. Donc, il euh, ne fabrique pas de billets de banque. Au Canada, la seule banque qui fabrique des billets de banque, c'est la Banque du Canada, puis elle est sous le contrôle de l'Association canadienne des paiements, qui lui interdit euh, d'émettre plus de 4, 4 800 en billets de banque, par famille, donc par ménage au Canada. Et un ménage au Canada, c'est 2,61 personnes. Donc, dites-vous actuellement qu'un ménage, 4 800 pour un ménage, c'est ce que le gouvernement va chercher en billets de banque pour payer les intérêts de la dette. Vous comprenez? Il paye les intérêts de la dette, donc de tous les prêts que les gouvernements euh, contracte auprès des banques privées en ayant abandonné et en ayant violé la constitution des Américains pour le gouvernement américain et la constitution du Canada pour les gouvernements canadiens. Donc, jamais, jamais, le capital de la dette ne sera payé. C'est seulement les intérêts du capital de la dette qui sont payés quotidiennement, continuellement ou annuellement par nos gouvernements c'est seulement les intérêts du capital de la dette. Donc, euh, on peut dire qu'ici, en 1913, cinq banquiers privés ont décidé de convaincre, euh, hors la loi l'État national, de prêter avec intérêt de l'argent à cet État national, sans que le capital des emprunts de l'État national emprunté, euh, par la réserve empruntée à la réserve fédérale américaine ne diminue. Et c'est la même chose pour les prêts faits à la Banque du Canada. Avant 1913, les banquiers étaient au service du peuple. Après 1913, le peuple est devenu esclave des banquiers qui contrôlent les politiques de l'économie de nos États nationaux, de nos gouvernements, par les multinationales de l'énergie, Polluante et par les fabricants d'automobiles, d'avions, de trains, ainsi que de paquebots euh, commerciaux. L'État national central américain et le, euh, et le Canada euh, se sont engagés, par traité anticonstitutionnel, donc contre la Constitution du Canada, à payer 6% d'intérêt en argent cap euh, scriptural, donc en argent... Euh, sans provision euh, monétaire, sans billets de banque, qui, en argent qui n'existe pas, émis par les banques à charte privée, chez qui nos gouvernements accomplissent quotidiennement leurs transactions anticonstitutionnelles, hein, leurs transactions anticonstitutionnelles sur vos chèques de pension de retraite, sur vos chèques d'assurance chômage sur les chèques d'allocation familiale, sur les chèques de remboursement d'impôts, alors que la Banque du Canada a émis en billets de banque la somme de 4698 dollars par ménage au Canada depuis l'accord de Bretton Woods de 1944, qui a euh, tout simplement permis aux banques d'émettre de l'argent scriptural seulement avec des lettres de change sans billets de banque. Donc, la loi des lettres de change, qui est publique, s'applique seulement aux banques. Elle ne s'applique pas à un citoyen qui veut utiliser cette loi-là. Donc, si vous demandez au juge d'appliquer et de respecter la loi sur les lettres de change et qu'il refuse, automatiquement, le juge désobéit à la loi sur les lettres de change, vous désobéissez à vous parce que les lois sont faites pour, pour s'appliquer aux contribuables, aux citoyens, aux électeurs. Vous comprenez? Et ces lois-là, s'ils ne peuvent s'appliquer à nous, qui sommes les électeurs de nos gouvernements, bien automatiquement les juges, euh, qui ne sont pas punis pour ça, pour avoir désobéi à la loi sur les lettres de change, automatiquement viennent de violer, de déconsidérer et d'enfreindre la loi sur les lettres de change. Donc, toute la structure législative et judiciaire qui permet de faire des lois, de sanctionner des lois et d'appliquer les lois par leurs propres tribunaux judiciaires. Donc, les lois ne valent plus absolument à rien. Vous comprenez? Donc... Euh un ménage au Canada est composé de 2,61 personnes, c'est-à-dire le conjoint, la conjointe et .61 enfants, parce que si, c'est certain que la, le, le problème démographique existe. Il n'y avait pas de dette aux États-Unis avant 1913. La Banque centrale privée des États-Unis euh, est sous le contrôle des marchés boursiers. Vous comprenez? Donc, c'est les marchés boursiers qui contrôle tout au complet, qui contrôle toute l'économie des, euh, des pays, et, euh, ici au Canada, des provinces et du Parlement du Canada. Et la même année, ils ont inventé en 1913 l'impôt sur le revenu. Donc en 1913, avant l'impôt de la guerre au Canada de 1917, les Américains ont inventé l'impôt sur le revenu par le président Wilson. Et c'est Étienne Chouard qui enseigne ça. <coughs> L'impôt sur le revenu ici, c'est l'internal aux États-Unis. Il appelle ça l'internal revenu service des États-Unis d'Amérique. Et ça a été déclaré une mafia fiscale par le Congrès américain et par la Cour suprême des États-Unis. Et pourtant, euh, l'internal revenu service continue à prélever des impôts aux États-Unis comme si rien n'était, parce que L'IRS, l'International Revenu Service des États-Unis appartient à la Réserve fédérale américaine et l'impôt retourne dans les poches des gens riches, des multimillionnaires et des multimilliardaires qui, eux, mettent leur argent dans des paradis fiscaux et retirent les intérêts de cet argent-là par les billets de banque que vous êtes censé payer par vos impôts à Revenu Québec, à Revenu Canada et à l'Internal Revenu Service des États-Unis. Il n'y a pas un sou de vos impôts qui finance vos programmes sociaux, qui finance vos fonds de retraite, vos allocations familiales, qui finance le régime de santé publique, qui finance l'éducation. Rien du tout. Rien. Il n'y a pas un sou d'impôts qui finance les routes, les ponts, les hôpitaux, ou quoi que ce soit. C'est tous des prêts que les gouvernements euh, transige, donc c'est des transactions avec les banques à charte privées pour pouvoir continuer à enrichir les multimilliardaires qui contrôlent à qui, dans le fond, euh, appartient à la Réserve fédérale américaine et euh, ici c'est l'Association canadienne des paiements. Parce que la Banque du Canada, contrairement à la Réserve fédérale américaine, a encore une forme de contrôle par le ministère des Finances du Canada et par le Trésor canadien. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça. Ici, c'est certain que la Banque du Canada émet 4680 c'est ce que je vous ai dit tantôt, euh, par ménage, pour fonctionner. Chaque ménage fonctionne avec ça au Canada. Peu importe vos revenus ou quoi que ce soit. La balance, c'est toute de l'argent scriptural, sans provision, seulement des lettres de change qui sont tout simplement euh, rédigées, formulées, par les banques à privées pour faire fonctionner l'économie <coughs> et faire multiplier des intérêts illégaux avec de l'argent virtuel alors que vous, les travailleuses et les travailleurs, vous êtes censés vous faire payer avec des billets de banque. Et je me souviens en 1950 quand mon père... Euh, justement payait ses employés il les payait avec des billets du Dominion donc avec des billets de banque il mettait ça dans une petite enveloppe et euh, il y avait un carnet d'assurance chômage puis il mettait des teintes là-dessus pour que ses employés puissent retirer l'assurance chômage aujourd'hui payer en argent c'est illégal il appelle ça de l'argent au noir pourtant c'est bien écrit sur le billet de banque le billet, ce billet de banque en cours légal et tout ce qui est billets de banque, c'est illégal si ce n'est pas entre les mains des millionnaires et des multimillionnaires qui mettent ces billets de banque-là dans des paradis fiscaux. Vous comprenez? Donc, euh, on peut dire ici, en 1913, la réserve fédérale américaine et l'impôt sur le revenu, cet impôt créé exclusivement au Canada comme aux États-Unis pour payer l'intérêt de la dette puisqu'il est interdit au gouvernement de payer le capital de la dette, c'est-à-dire l'hypothèque dont les intérêts, l'hypothèque qui est la dette fédérale et la dette des provinces et tout ça, euh, dont les intérêts sont payés euh, euh, par euh, les impôts euh, des, des pauvres et aussi euh, euh, de la classe moyenne pour euh, tout simplement être retourné euh, dans des paradis fiscaux, pour euh, tout simplement enrichir les riches, les millionnaires et mul les multimilliardaires. Euh, donc... Euh, les billets de banque, vos impôts appartiennent aux milliardaires de notre planète qui placent leur fortune à l'abri des impôts par les lois sur l'évitement fiscal. Ça, c'est des lois que le gouvernement n'a pas le droit de révéler par la loi O5, qui est la loi sur le silence à perpétuité. C'est même pas des lois, c'est des règlements, c'est des traités, c'est des ententes que le gouvernement possède par la loi O5 sur le silence à perpétuité qui permet tout simplement euh, aux gens riches, multimillionnaires, milliardaires et tout ça, de placer, de protéger leurs revenus à l'abri de l'impôt dans des paradis fiscaux par l'évitement fiscal de nos gouvernements constitués euh, de décrets sans la sanction royale. Donc c'est des décrets, c'est des règlements, sans la sanction royale de ces lois sur l'évitement fiscal. Comprenez-vous pour quelle raison était important pour le gouvernement de faire détester la couronne, la reine d'Angleterre, qui aurait pris la main, puis qui aurait emprisonné tous ceux qui trompent ses dignes et loyaux sujets. Tous ceux qui, comme les juges, les avocats, les notaires, les comptables euh, et tous ceux qui suivent ça, là, violent et trompent la population et endettent la population. Donc. Euh, L'État national aux banques à charte privée par simple lettre de change. Donc, le principe des banquiers est d'endetter l'État national et pour payer l'intérêt de 6 sur les prêts de l'État national aux banques à charte privée par simple lettre de change, sans billet de banque. Tout se fait par des lettres de change sans billets de banque et ces lettres de change-là ne sont pas appliquées aux citoyens par les juges, par les avocats les notaires, mais ces gens-là peuvent par contre bénéficier de ces lettres de change-là et ne le disent pas à cause de la loi au sein sur leur silence à perpétuité qui les empêche de révéler les vérités comme quoi eux volent le peuple. Donc, euh, lettres de change sans billets de banque, l'emprunt en monnaie NSF... Donc les gouvernements empruntent de la monnaie NSF, de la monnaie imaginaire, qui sera payée par les, euh, les intérêts, les intérêts seront payés par les impôts euh, des pauvres et de la classe moyenne. L'État national n'a pas le droit de fonctionner sans billets de banque. Ce sont les banquiers qui gèrent et administrent et administre les lettres de change, c'est-à-dire l'argent NSF qu prête, que ces banques-là prêtent anticonstitutionnellement à nos gouvernements qui n'ont pas le droit d'imprimer de l'argent numérique, virtuel, imaginaire pour payer le capital de la dette croissante quotidiennement. Pour cette raison, la Banque centrale imprime une réserve suffisante de billets de banque par ménage pour assurer le paiement des intérêts hein, des intérêts de la dette, puisque l'émission des billets de banque est une compétence exclusive à la Banque du Canada et à la Réserve fédérale des États-Unis, permettant aux fortunés de notre planète des empires privés de l'économie qui contrôlent nos gouvernements et qui ne sont pas élus, d'utiliser les billets de banque contre l'impôt sur le revenu en réserve dans les, paradis fiscaux, dans les paradis fiscaux, la masse monétaire des pays industrialisés est de l'argent dette NSF sur lettres de change sans billets de banque. Finalement, l'État perçoit l'impôt sur le revenu et le donne aux riches des paradis fiscaux. L'argent de nos programmes sociaux provient des banques qui ont en garantie votre personnalité juridique. Abandonné en garantie aux banques par les gouvernements de l'État national. Et c'est abandonné, ça, euh, tout simplement par euh, la. Comment je peux dire dont la, Votre fameux euh, enregistrement de naissance vivante, qui est un contrat, qui est un traité. Et l'enregistrement de naissance vivante de santé et services sociaux crée votre nom de famille qui est mis à garantie avec un numéro d'assurance social pour tous les dettes de nos gouvernements, afin de garantir euh, par l'impôt le paiement des intérêts des prêts que les gouvernements euh, transigent avec euh, la Banque centrale américaine ou avec euh, euh, l'Association canadienne des paiements. Parce qu'oubliez pas ici, euh, quand vous regardez les chèques que vous recevez euh, pour votre fonds de retraite... Euh, pour euh, je sais pas moi l'assurance chômage les allocations familiales et tout ça il euh, y en a que ça va être la caisse populaire il y en a d'autres ça va être la banque nationale il y en a d'autres ça va être la banque royale c'est des banques à charte privée ça ne vient pas de la banque du Canada c'est l'association canadienne des paiements qui a le plein plein plein contrôle de l'endettement du Canada et le gouvernement fédéral, le ministère des Finances du Canada, le ministère des Finances du Québec et des provinces, et le Québec c'est un pays, n'oubliez pas ça, ben, ces ministères-là n'ont aucun pouvoir, aucune autorité face aux banques à charte privée qui appartiennent à des multinationales, à des multimillionnaires, et ces multimillionnaires-là, en général, ils ont le contrôle du pétrole, ils ont le contrôle de l'essence. C'est pour ça que l'essence peut fluctuer, en n'importe quel prix ici. Le gouvernement ne peut pas rien faire. Le gouvernement lui-même vous vole en allant chercher une partie des taxes euh, sur l'essence. Il va chercher euh, plus de 55 en taxes qu'il met dans ses poches, alors que les multinationales, les autres vont chercher beaucoup d'argent là-dedans et euh, mettre ces argent là dans les paradis fiscaux. Donc, j'ai les instruments monétaires moi-même, de la monnaie virtuelle, sous forme de lettres de change, pour payer les impôts de tout le monde, sans protester sur, sur les chefs criminels d'accusation de nos délictuels gouvernants, dans nos gouvernements, qui perçoivent des taxes et des impôts chez vous, et qui vont même vous mettre en prison, ils vont même vous mettre en prison si vous ne payez pas vos impôts, alors c'est bien écrit dans la loi I3, article 1, loi comprend une loi autre que la loi du Parlement du Québec, et c'est confirmé dans le règlement RC-251 et le règlement T-118 de l'Agence devenue du Canada, qui dit qu'au Québec, il n'y a pas de loi du tout. Et l'article 6 du Code criminel dit que seule la loi crée et vous expose à l'infraction. S'il n'y a pas de loi, vous n'êtes pas en infraction et vous n'êtes pas exposé par la loi à commettre des infractions. Nous sommes des actes of God non assurables. C'est ça que nous sommes, nous, les humains biologiques naturels, et nous, nous n'appartenons pas au gouvernement. Nous sommes euh, ceux et celles euh, à qui on a confié une personnalité juridique, dans mon cas, moi, la personnalité juridique qui n'a pas de vie, qui est la propriété intellectuelle du gouvernement, c'est Jacques Normandin 231, 249, 525, RTF. Donc, RTF, ça veut dire que c'est une famille. Et la famille, ça, bien, Normandin, imaginez-vous, euh, tout l'argent que possède, en, sous un seul nom, la ville normandin, euh, je ne sais pas, les hôtisseries Normandins, les restaurants, transport normandins, et chaque Normandin ici au Québec, au Canada ou ailleurs. Parce qu'un Normandin est au singulier, il regroupe toutes les races, toutes les langues, toutes les cultures, mettez-en, mettez-en. Donc, euh, euh, on continue. Vous comprenez, les, les délictuels juges dans leur délictuelle fonction, au service des banquiers, et des multinationales contre les humains biologiques. Et ces banquiers-là sont là pour s'enrichir parce que c'est le gouvernement qui les paye. Donc les banquiers, c'est certain qu'ils n'auront pas euh, contre l'intérêt du gouvernement, sinon ils ne se feront pas payer. Les banquiers qui payent des impôts, c'est des bandits, parce qu'ils n'ont pas droit, ils savent que c'est hors la loi. Puis un, un juge qui paye des impôts, et qui sait que c'est hors la loi, parce que c'est écrit dans la loi, puis il a fait sa formation de juge et d'avocat, il est censé savoir ça, s'il paye des impôts, il vole le peuple, il nous trompe, et il finance l'illégalité et l'anticonstitutionnalité, et il n'a pas le droit de siéger en cours, c'est pas compliqué. Donc, euh, et des multinationales contre les humains biologiques qui possèdent, nous, les humains biologiques, qui possèdent chacun une personnalité juridique de l'État, Nationale mise en garantie aux banques à charte privée, donc aux membres de l'Association canadienne des paiements, et confirmée dans le journal des débats de l'Assemblée nationale du Québec en 1996, qui dit que tout est privilège concédé par l'État. Tout est privilège concédé par l'État à la personnalité juridique, pas à l'être humain, à la personnalité juridique et à ses pièces d'identité juridique. Tous les privilèges concédés par l'État, votre maison, votre voiture, votre profession, bref, votre vie et ce que l'État donne et il peut le reprendre si vous, l'être humain, vous n'êtes pas un con, contribuable docile et surtout... Euh, le danger qui gâte le gouvernement actuellement et nos gouvernements c'est ce que je vous enseigne qui fait qu'un jour vous allez comprendre pour quelle raison vous n'avez pas de dette et pour quelle raison n'ayez pas peur de perdre vos programmes sociaux il faut mettre sous tutelle l'Assemblée nationale et le barreau du Québec, ça c'est la première chose qui doit être faite ici au Canada les juges n'appliquent pas la loi sur les lettres de change et ne le feront jamais étant donné qu'ils font ça il n'applique pas la loi, il la, automatiquement, il viole cette loi-là, il désobéit à cette loi-là sans être puni, automatiquement, il la déconsidère, cette loi-là, et en déconsidérant cette loi-là, il déconsidère toute la structure législative et judiciaire qui permet l'adoption, la sanction et l'application de cette loi-là et de toutes les lois au Québec, au Canada et même dans les territoires canadiens. Donc, à bon attendeur, salut, euh, je prie pour vous... Que Dieu vous bénisse, bonne journée et bonne Saint-Jean-Baptiste!